Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment exécuter, euh, créer un, un premier script euh, en bash et, euh, et puis après euh, comment exécuter euh, ce script alors hop, donc on y va, donc là donc je suis un utilisateur qui s'appelle Bobby euh, et je suis dans mon home directory et il n'y a aucun fichier donc on va utiliser euh, donc un éditeur de texte qui s'appelle Nano pour créer euh, notre premier euh, script. Ce premier script, on va l'appeler hello.sh. Alors, qu'est-ce qu'on fait dedans Comme je m'appelle Bobby, eh ben, on va dire « Hello Bobby euh, ». Après, comme on est poli, on va faire « Bye bye » Après, et puis après, on va passer une petite ligne. Alors avec nano, euh, pour euh, quitter, donc c'est CTRL X. Donc je fais un CTRL X. Ici, il me demande euh, si je veux enregistrer les modifications. Donc je fais oui. Je veux les enregistrer. Et le nom du fichier, c'est hello.sh. C'est le nom que j'avais euh, utilisé quand lors de l'appel euh, à nano. Donc là, je valide. Je fais OK. Donc suite à ça, si je fais un LS pour voir, j'ai tout l'heure J'avais rien, maintenant j'ai un fichier qui s'appelle hello.sh. Si je fais un cat de hello.sh pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, il y a les lignes de code que je viens de taper. Donc maintenant il me reste à exécuter euh, ce script. Donc je vais l'exécuter avec l'interpréteur de commande bash. Donc j'écris bash et plus loin j'écris hello.sh et ça fonctionne. Voilà. Donc là arrivé à ce stade, on a, on a rempli notre objectif. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Euh, là, il faut qu'on sache que c'est bash euh, qui doit être utilisé comme interpréteur pour notre script. Donc, nous, on a envie de, de dire, bah non, euh, euh, juste en connaissant le nom du script, ça suffit pour qu'il s'exécute euh, tout seul. Alors, on va essayer de faire ça. Alors, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de taper lo.sh directement. Et là, euh, l'interpréteur, par défaut, qui est bash, il nous dit euh, que Hello, euh, sh est introuvable. Alors, on va regarder donc, ce qu'il y a dans une variable d'environnement qui s'appelle path. Il y a tous les endroits où l'interpréteur de commande cherche une commande. Donc, ces chemins, chemins sont séparés par euh, deux petits points. Donc il y a plusieurs chemins. Donc il y a USR local bin, USR BIN, BIN, blablabla. Bla bla bla. Et il n'y a pas notre, euh, notre chemin actuel. Donc c'est pour ça qu'il ne trouve pas la commande. Donc on va appeler Hello en lui donnant en, demand, en, en donnant le chemin pour accéder à Hello. Donc on choisit un chemin relatif, on part de notre dossier actuel, slash Hello. On fait entrer. Et là il nous dit permission non accordée, c'est-à-dire que notre fichier hello il n'est pas exécutable. Alors on va regarder les permissions du fichier hello. Alors si je fais que ça, donc il faut que je rajoute une option ls -l. Alors là j'ai euh, des informations sur le fichier hello. Donc le premier moins c'est pour me dire que c'est un fichier ordinaire, un fichier texte. r, read, w, write et le petit moins ici c'est pour dire qu'il n'est pas exécutable. Donc les trois premières permissions euh, concernent l'utilisateur. Alors Pour rendre exécutable un fichier, on va utiliser la commande « chmod ». On va dire que pour le user, donc « u »,« plus », on lui rajoute « exécutable ». Et on nomme notre fichier. Une fois qu'on a fait ça, on refait un « ls-l ». Et donc là, on constate que le droit « x » a été ajouté. « x » qui veut dire « exécutable ». Et donc maintenant, on devrait pouvoir exécuter notre fichier, notre script Hello. Et ça fonctionne. Donc arrivé à ce stade, on est content. Notre fichier Hello est exécutable, s'exécute, mais euh, se pose une question. Oui, mais qui interprète euh, ce fichier Alors, avec le paramétrage actuel de euh, mon système donc je fais printemps de shell je regarde la, la variable d'environnement shell je vois que l'interpréteur c'est bin bash mais si cet interpréteur est changé ou si j'exécute ça sur une autre machine bah ça peut être un, un, un autre euh, interpréteur de commande qui est utilisé donc il y a, il y a plein plein d'interpréteurs hein. il y a sh, euh, zsh, ksh, blablabla euh, j'en bla bla bla, passe C'est les meilleurs donc nous ce qu'on va devoir faire c'est rajouter dans notre fichier low Explicitement, on va on va dire que à l'intérieur de ce fichier hello qui est exécutable, il faut toujours utiliser bin bash, euh, voilà, quelle que soit euh, la variable la d'environnement shell. Alors pour faire ça, il va falloir à nouveau éditer notre fichier. Donc on y va hello. Et là pour faire ça, on va obligatoirement, il faut faire ça en première ligne. On va mettre donc, ce qu'on appelle le shebang. Donc c'est #point d'exclamation donc c'est ces deux caractères là collés et juste derrière coller, on va mettre le chemin absolu donc slash bin slan slash bash pour dire quel est l'interpréteur à utiliser, donc nous on va utiliser cet, cet interpréteur là pour euh, notre programme alors pour quitter comme tout à l'heure on fait un ctrl x il nous dit est-ce qu'on veut modifier, on fait oui on valide pour voir à l'intérieur euh, le contenu d'un fichier donc là on a bien binbash et donc maintenant si on fait .slash, euh, slash hello.sh on obtient donc le même résultat que tout à l'heure mais entre temps maintenant on a, on a nommé explicitement quel était l'interpréteur de commande à utiliser euh, euh, dans, euh, pour, euh, pour faire fonctionner, pour exécuter notre script hello.sh alors maintenant on va faire un peu le point puisqu'on a vu beaucoup de choses. Alors la première chose, c'est que pour euh, créer euh, notre script, on a utilisé Nano. Euh, donc ce Debian, c'est un, un éditeur de texte qui nous permet d'écrire des scripts. Un script bash, c'est un fichier texte. C'est pas un binaire, donc c'est un fichier texte qu'on peut éditer euh, voilà, avec un éditeur de texte. Euh, faut... Donc ça, c'est vraiment une, une bonne pratique euh, à ne pas manquer. Hein. C'est la première ligne, on précise euh, l'interpréteur de commande à utiliser. Donc pour nous, c'est binvash. Ça, c'est pour cela euh, la raconter. Le shebang, euh, c'est dièse pour exclamation. Pour rendre exécutable un script, donc, pour le user, uniquement, on va mettre chmod de u plus x, le nom du script. Pour exécuter, il faut donner le chemin vers ce script. Donc il faut penser à dire le répertoire actuel slash le nom du script. Et enfin, euh, quand on écrit des, des, des scripts en bash euh, ou, en, ou en autre euh, shell, on a l'habitude de, de suffixer, de mettre en suffixe .sh. C'est pas une obligation, mais euh, c'est une bonne pratique. Donc c'est bien de, de respecter ces bonnes pratiques. Bah Écoutez, sur ce, euh, bah, on a vu énormément de choses. Donc euh, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.